Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Chapitre 118, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 118, nous lisons la parole de Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel Que de se confier à l'homme Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel Que de se confier aux grands Toutes les nations m'environnaient Au nom de l'éternel, je les taille en pièces Elles m'environnaient, m'enveloppaient Au nom de l'éternel, je les taille en pièces Elles m'environnaient comme des abeilles Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces tu me poussais pour me faire tomber, mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. La droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne peut l'approcher, c'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi, oui donne-moi l'ancien, donne-moi l'ancien évangile, Et il est si bon, pasteur donne-moi. De tout notre cœur, notre Dieu, pour ce que tu es, mon Sauveur, pour la joie, et l'allégresse que tu inondes encore dans notre cœur. C'est vrai, c'est cet ancien Évangile que nous voulons encore recevoir de ta part, qui nous tient encore dans ta voix, mon bien-aimé Père. Dieu, donne encore la force, mon bien-aimé Père. Oh Dieu, il fortifie encore notre foi. En regardant ce que toi tu as fait, combien ceux qui t'ont suivi ont été bénis par toi, mon sauveur. Ce soir nous voulons marcher sur leurs traces aussi, Père. Tu es réellement notre Dieu, tu es réellement notre roi impuissant, rédempteur, notre Dieu. Tu as payé le prix pour que ce soir nous puissions être rassemblés en cet endroit avec force, avec assurance, avec foi, parce que réellement notre Rédempteur vit. Merci, parce que tu es vraiment vivant, mon sauveur. Que ton nom soit glorifié encore aujourd'hui, mon béni, mon Père Dieu, pour la force et la joie. En fait, que la santé aussi de donner bien mais, père, voir être encore debout encore parmi les vivants, Seigneur Jésus. Et dans ce monde où nous sommes mon bien-aimés par ton et ta main nous a vraiment secouru, mon roi. Depuis le matin jusqu'à cette heure, mon roi. Au oh, Dieu de ta bénédiction, nous a suivi, mon bien-aimé père. Louange et honneur à toi. Merci réellement d'avoir secouru dans tous les circonstances dans lesquelles nous sommes passés, père. Tu es vraiment un père pour nous. Hein. Tu es vraiment notre Dieu. Et notre Sauveur, notre Roi. Sois béni encore ce soir pour les chants et les cantiques qui ont été chantés à ta gloire, à toi, pour ton nom, Père, ben, parce que nous sommes venus avec un cœur rempli de reconnaissance pour réellement te louer de tout notre cœur, te dire encore merci, Seigneur. Tu es vraiment le puissant vainqueur, mon Roi. Tu as combattu et tu as vaincu pour nous Père. Nous te remercions, pas avons la victoire, mon Roi. Nos yeux sont fixés sur toi, non pas sur ce que nous voyons, ben, Pères, Dieu, mais ne me Dieu, ou ce que nous entendons, ben, mais ne pas divisant, mais ce que toi tu as dit et ce que toi tu fais, Seigneur. Ah, nous sommes réellement consolés et fortifiés aussi par la foi, mon sauveur. Merci vraiment, Père Saint-Dieu, parce que tu veilles sur nos pères. Le roi, honneur à toi pour les cantines et les chants qui ont été chantés par les au Dieu. Et ce que tu fais encore parmi ton peuple, mon roi, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que Tu, tu, so tu le sommes ne doit pas être tu es le Dieu qui veille sur ton peuple, à Thierry, mon sauveur. Merci encore pour tout ton peuple aussi qui est en connexion dans différents pays, différents endroits. Que tu le bénisses sur notre Dieu, que tu le récompenses aussi, Père, parce que nous avons tous besoin de toi. Sois béni et sois glorifié nous t'avons ainsi, prié, Père, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu de ce que vraiment il prend soin de nous dans tout le moindre détail. Il est vraiment un Père et il est vraiment aussi un Guide qui nous conduit dans ce monde où nous sommes. Et qu'il nous rassure aussi de sa présence comme il le faisait aussi pour les enfants d'Israël. Il est témoigné de sa présence tous les jours. Et à chaque instant, à chaque moment, sa présence n'a jamais manqué. Et il est un Dieu fidèle. Et de même qu'il a eu à pouvoir démontrer sa visite dans les temps passés, il est fait aussi encore aujourd'hui aussi pour nous. Que notre Dieu vous bénisse richement. Je remercie le Seigneur, notre Dieu, pour la joie qu'il nous a accordée d'avoir notre frère Frédéric de Burkina, ainsi que notre sœur Élodie et leurs enfants. C'est un miracle. Ce que Dieu a accompli, c'est souvent que nous chantons. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais les raconter. C'est vrai, hein Que Dieu te bénisse, mon précieux frère Frédéric. Sois le bienvenu. Je pense que vous l'avez vu, n'est-ce pas Bon, mon frère Frédéric, si tu voudrais bien venir ici devant. Et la soeur Elodie, vous la connaissez, non Ok, alors les enfants, vous le connaissez oh, bon, mon frère Frédéric, si c'est possible, ma soeur peut venir avec les enfants. Comme ça, on Mais comment Je pense que j'ai rencontré ma soeur dans le couloir. Tout à l'heure, effectivement, que le Seigneur te bénisse. Quel bonheur de le revoir. <rire> Ce frère, malgré qu'il est là-bas au Burkina, il est toujours attaché à ici pour écouter la parole de Dieu et vraiment aussi déterminé dans son cœur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Nous sommes heureux de pouvoir te voir ici. Et à... Notre soeur, viens, viens, ma soeur. <rire> C'est un miracle, hein? hein, de voir notre soeur Elodie. Bon, Isaac, vous connaissez Et les deux autres que vous voyez maintenant, ils ont pleuré pour que ces enfants puissent venir parmi nous. Vous avez prié pour eux aussi. Voici aussi la réponse à notre Dieu. Oui, quand nous prions, le Seigneur entend. Vous cherchez des miracles, non Eh bien, ils sont là. C'est vrai, on peut pas rester insensible. Parce que vous voyez, tout à l'heure dans mon bureau, j'étais là, où mon cœur était serré. J'ai dit, Seigneur Jésus, ils, ils pouvaient rester, mais ils ont quitté Bordeaux. D'abord, Burkina, Ils sont passés par la Turquie. Puis, ils sont arrivés à Bordeaux. Ils ne sont pas restés longtemps. Et de là, ils ont pris le bus, s'il vous plaît. De, de, de Bordeaux jusqu'ici en Belgique avec les enfants que vous voyez. Juste simplement pour aussi venir communier avec vous et que vous puissiez les voir, qu'ils vous voient aussi. Comment ne pas glorifier Dieu. Nous allons remercier les Seigneurs pour cela. Tendre Père, et ce bar. C'est vrai, les mots nous manquent, mon père, de main pour te dire merci. C'est vrai, les gens ne regardent pas de la bonne manière, mais ce que nous voyons, c'est un miracle, mon Soba que tu as vraiment accompli pour mon précieux frère et notre bien-aimé soeur et les enfants aussi qui nous ont donné la grâce d'avoir. Seigneur, même dans son pays lointain, il était toujours accroché à toi avec autant d'amour, avec autant de respect, avec autant de consécration, Père. Et quand notre soeur est arrivée, on a vu aussi l'amour qu'il avait pour toi, mon bien-aimé Père. Jusqu'à ces jours, ils sont accrochés à toi. Ils pouvaient rester malgré la fatigue là-bas où ils sont, bien-aimé Père Saint, mais ils ont pris le bus, mon roi, je t'en supplie que tu le bénisses, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu voir aussi pour le moyen qu'ils soient aussi heureux, mon bien Père Saint Dieu. Ils ont traversé des kilomètres, Père Saint Dieu, avec les enfants, le nuit comme le jour. Mais qu'ils soient vraiment bénis. Merci de nous avoir donné, mon bien Père son Dieu. Merci d'avoir ouvert la porte, Père Saint les frontières, pour et puissent arriver jusqu'à cet endroit. Nous te rendons gloire et honneur, Père. Merci pour ta bonté. Tu es vraiment notre Dieu. Merci pour ce que tu fais. Continue encore davantage à agir, mon bien Père Saint Dieu. Nous voulons revoir nos frères et sœurs. Nous voulons revoir ceux-là que nous as donné, Père Dieu, afin que nous puissions avoir la communion avec eux, Père. Sois béni et glorifié quand avons aussi prié au nom de Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, monsieur, merci, mon frère. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions aussi notre Dieu pour notre sœur qui était partie ici et qui est revenue, je pense, à notre sœur ici. Oui, que le Seigneur la bénisse. Notre sœur Angela, vous connaissez, non? Je crois que c'était le mardi que je l'ai vue. Elle venait, je pense, de l'aéroport. Et elle est venue jusqu directement jusqu'à l'Assemblée. Que le Seigneur la bénisse. Que te bénisse, ma sœur Angela. C'est avec reconnaissance au, au Notre Seigneur que nous, nous avons eu la joie de pouvoir te revoir aussi parmi nous. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. C'est aussi une joie de pouvoir vous revoir. Et nous remercions notre Dieu pour chaque chose qu'il fait pour nous. Et nous savons que chaque jour qui passe, qu'on le veuille ou pas, nous rapproche toujours de la venue du Seigneur, notre Dieu. C'est pour ça que nous devons davantage aussi considérer le jour et aussi racheter le temps. Nous prions pour que le Seigneur nous tienne encore davantage, parce que c'est aussi son désir en fait de pouvoir nous conduire. Mais pour que le Seigneur nous conduise, il faut aussi que nous lui montrions aussi que nous voulons être conduits. Et parce que si nous devenons comme des boucs, c'est là que effectivement que le berger a difficile de voir conduire en fait les boucs. Il conduit toujours en fait les brebis. Les brébis sont doux et dociles aussi et, et ils se laissent aussi effectivement conduire davantage, disons, le désir d'être conduit. Et c'est ce que le Seigneur veut effectivement parce que il est devant nous pour pouvoir également nous montrer le chemin et nous aider aussi à ce que nous puissions savoir comment avancer effectivement pour que nous puissions attraper le rythme que lui-même il a eu à pouvoir également aussi imposer. Nous ne devons pas sortir avec précipitation comme il a dit. Dans les livres des effectivement, le Seigneur, notre Dieu, fermera la marche, effectivement, fait, pour pouvoir nous conduire. Donc, nous devons être sûrs et certains que lorsque nous avançons, nous avançons pas à notre rythme, nous avançons, effectivement, aussi à son rythme, parce qu'il veut que nous puissions réellement avancer au rythme que lui nous donne, parce que dans cette marche, effectivement, il a beaucoup à nous apprendre. Parce qu'il veut que nous soyons taillés, effectivement. On ne doit pas vite courir, mais réellement marcher comme lui il veut. S'il nous dit d'avancer vite, on avance. Mais parce qu'il veut, effectivement, que nos pas soient fermes. Et que chaque pas que nous avançons, nous sommes sûrs et certains que vraiment que je pose le pas là où il a posé ses pas. Et enfin, que nous puissions avoir aussi la certitude et l'assurance. Je voudrais que vous puissiez vous lever. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse au chapitre 13. Je pense que c'est cela. Apocalypse au chapitre 13, et euh, nous pouvons lire à partir du verset 7. Apocalypse 13, verset 7, il dit, « Et il lui fit donner donc de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi de Saint. Amen. Nous voulons te dire merci, notre Père, de la grâce que nous avons de pouvoir lire ta parole encore en ce jour. C'est vrai, tu nous as jamais abandonnés, Père de bisson Tu as toujours été là pour pouvoir nous nourrir, nous vêtir, Père Saint-Dieu, nous loger, prendre soin de nous dans tout le monde détail de notre vie, Père. Oh Dieu, nous te sommes vraiment reconnaissants pour cela. Nous te remercions encore pour la lecture de ta parole à toi. Oh Dieu du ciel, tu veilles non seulement sur notre bien terrestre aussi, mais surtout sur notre âme. Nous te sommes reconnaissants, Père Dieu, de nous encore aujourd'hui à, à ce que nous puissions prêter attention à ta voix, ou que nous puissions prendre garde à ce que toi tu veux, que nous puissions recevoir ta part. Sois béni, car je ainsi prié, mon roi, au nom de Seigneur Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que dans ce livre d'Apocalypse que nous venons de pouvoir lire, nous, nous réalisons quelque chose qui est, est aussi euh, frappant pour nous, euh, en ayant lu le verset que je viens de pouvoir lire, et euh, je pense que le verset 1, chapitre 13, nous avons pu avoir l'occasion de pouvoir lire cela il y a euh, déjà un, un temps, et je crois que vous qui avez toujours été ici, qui, je pense, a toujours eu à pouvoir prêter attention à la parole de Dieu, vous avez bien compris qu'effectivement, qu il s'agit de ce que Daniel a eu à pouvoir voir pour la suite des temps jusqu'à la fin des temps. Et nous remarquons qu'effectivement, que si le chapitre 13 est vraiment concentré sur ce qui se passe et ce qui va se passer parce que si vous remarquez très bien dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1 c'est la particularité même de, de ces livres en réalité comme vous, vous le savez il s'agit de quelque chose qu'effectivement que le Seigneur lui-même il vient révéler à son peuple en fait. Il faut que son peuple ait connaissance effectivement de choses que Dieu lui-même a eu à pouvoir préparer d'avance, qui est des choses qui vont réellement se passer. C'est pour ça que tout le monde qui peut lire le livre de l'Apocalypse, effectivement, il part effectivement dans des égarements sans vraiment bien comprendre les choses, parce que c'est un livre particulier que le Seigneur a adressé à son Église. Parce que c'est lui-même qui a dit au chapitre 1, comme il l'a bien exprimé cela, hein, euh, au chapitre 1 il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs hein, les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son à son serviteur Jean. Alors, il se révèle pas n'importe qui en fait. Il montre bien euh, à, à qui effectivement il, il, il se révèle et, et aussi pourquoi il, il se révèle, effectivement. Et nous, nous souvenons dans sa prière, lorsqu'il a eu à pouvoir euh, crier, effectivement, en disant, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. « Mais tu les as donc révélés aux enfants. » Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est aussi le Père, ainsi de suite. Et donc, c'est que nous savons que le seul qui peut nous révéler, effectivement, si c'est le Seigneur lui-même, effectivement, qui nous montre ici, comme il dit, « Révélation de Jésus. » Donc il se révèle, effectivement, pour que son peuple, et surtout, le Seigneur aime beaucoup son peuple. Parce qu'il a dit lui-même que, dans chapitre 13, je pense, ou 16 de Matthieu, il a dit que, il dit, mais sur cette révélation, je bâtirai, moi-même, donc, je bâtirai mon église. Et puis, il montre, effectivement, comment il va en prendre soin. dit, mais, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre, cest à que Satan, l'enfer et tous les démons pourront jamais la renverser. C'est impossible. Parce que lui-même en prend soin. Donc, si lui-même, il est l'auteur de ce, il s'est merveilleux il dit que je bâtirai. Il n'a pas dit que nous bâtirons. Il dit que je bâtirai. Donc, c'est sa propriété, c'est sa responsabilité. Donc, il en, il veille et puis il prend soin effectivement. Alors, il veut que son peuple là, donc, qui fait partie de son Église, ait vraiment une confiance profonde. C'est pour ça qu'il a dit même dans Genèse chapitre 18, effectivement, que lorsqu'il est venu et qu'Abraham s'est empressé de pouvoir faire ce qui était nécessaire avec tout son empressement et son cœur, parce que Dieu n'est pas, pas passé par là par hasard, c'est parce qu'il avait quelque chose. Il avait quelque chose, effectivement, et qu'il voulait faire. mais C'est pour ça qu'il est passé par là. Et il savait qu'effectivement que Abraham était quelqu'un que lui connaissait. En fait, effectivement que c'est pas Abraham qui est venu vers Dieu, mais c'est Dieu elle vers Abraham pour choisir, effectivement, pour lui parler. Et Abraham a agi, effectivement, comme Dieu attendait de lui, effectivement. Et c'est pour ça qu'après qu'Abraham il fait tout ce qu'il avait fait, et puis Dieu dit, il dit, mais cacherais-je, Abraham, ce que je vais faire Non Parce qu'Abraham était un élu. Abraham était un de lui qui a pris Abraham, qui a façonné Abraham. Et il avait pris, effectivement, pour un but, effectivement, aussi. Il a dit, euh, j'étais béniré, et puis, mais... Toutes les familles de la terre, depuis le début, hein, seront bénies en toi, donc Abraham. Mais quand il a parlé comme ça, les gens pouvaient lire, effectivement, mais ils ne voyaient pas. Mais Dieu voyait déjà vers très loin, très loin, très loin. Effectivement, cela nous ramène aussi à Galate chapitre 3. Vous vous souvenez que vous ne vous souvenez pas. Galate au chapitre 3. Regardez comment est -ce, que, ce que Dieu avait dit ici dans les scènes écritures nous, nous reviendrons vite dans l'Apocalypse ici. Galate, d'abord, je pense que c'est dans le livre. Voilà, nous allons le trouver là. Voilà. Genèse, pardon. Genèse, je pense que c'est cela, oui. Ah bah ça, ça, ça, ça, pas tout. Voilà, c'est Genèse. Voilà. Ah, c est, c est, c est, c est. Chapitre 12, ça, il dit, <coughs> verset 1. <t 'en> L'éternel dit à Abraham, va-t'en donc de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est extraordinaire. Hein? C'est de son appel déjà que Dieu lui dit. probablement il regardait comme ça, il se posait des questions. Mais Dieu lui dit déjà, c'est que lui, il sera. Et c'est donc pour lequel Dieu s'est intéressé à lui. En fait, il dit, mais ce n'est pas lui qui a dit à Dieu, fais-moi de ceci. Non, Dieu lui dit, je te bénirai. Avant même qu'il ait fait quelque chose. Mais, mais c'est vrai cela. C'est vrai. Avant ah, même, il dit ici, il dit, si, il, dit, il, dit, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Vous voyez, donc Abraham n'avait encore rien fait. Il était encore à Sharona, dans ce contrôle là où il était. Et Dieu qui lui dit, mais je te bénirai. Donc la bénédiction d'Abraham était assurée. Donc il sortait déjà avec une parole sur la il dit, Alléluia, partout où je passerai, Dieu me bénira. Et Dieu a veillé sous sa parole. Et puis il dit, il dit, il dit, donc je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est vrai. Jusqu'aujourd'hui, partout dans la terre. On parle d'Abraham. Mais oui, frère, Dieu est parfait. Hein? Amen. Ah oui, quand il te dit quelque chose, soit sûr et certain qu'il va l'accomplir. C'est pas parce que tu as fait quelque chose. Mais c'est parce qu'avant que tu sois, il savait. C'est vrai, mon frère et ma soeur. Dieu ne peut pas se tromper de son choix qu'il pose. C'est sûr, c'est pour ça que nous devons lui faire confiance y avoir l'assurance. Et, et alors il continue, il dit, je rendrai ton nom, il dit, je rendrai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et puis il ajoute, je bénirai ceux qui te béniront. Gloire à Dieu. Ah oui, donc tu es censé pouvoir aimer cet homme. Oui, parce que dès son appel, il y a déjà des promesses, des bénédictions et des malédictions. Toi, tu l'aimes, et bien Dieu te bénit. Il dit Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies. C'est extraordinaire, non Un homme qui était dans cette compte, on n'a pas dit qu'il était bon, qu'il priait, qu'il cherchait la face de Dieu. Non, non, non, non, non, non. C'est quand même merveilleux, un hein, frère. Vous savez, Dieu notre Seigneur, il est, il est particulier dans sa façon de faire les choses. C'est quand même particulier de voir que cet homme n'avait rien fait. Il n'a pas entendu qu'il avait fait beaucoup de choses de bien aux gens, effectivement. Non. Sans dépendre des œuvres, effectivement. Mais de celui qui appelle. Alors ce qui veut dire que qu'au-dedans d'Abraham, Dieu avait déjà placé des dispositions. Alléluia. Pour que sur le chemin... Il vit effectivement comme Dieu le voulait. Amen. Pas qu'il vive n'importe comment. Non. Amen. Il est conditionné Amen. à vivre comme Dieu veut. Amen. Parce que Dieu a placé cela en lui. Quand il dit, mais c'était béni C'est que d'Abraham, il a placé quelque chose Il a fait la bénédiction. Amen. Vous l'avez remarqué, frère. Regardez pour vous dire, mais frère, ce n'est pas possible. Regardez très bien. Genèse 18. Cet homme était assis à la bancine de Mamré. Et puis il voit trois personnes, chacun de dire, Bon, je suis là, en train de me reposer, je me fatigue, mais ils sont étrangers, ils n'ont pas de leur chemin. Non Amen. Il s'est empressé Il y avait quelque chose, il s'est empressé Dieu est bon frère Il voulait te démontrer, il dit Mais quand j'ai parlé de cette je savais Qu'est-ce qu'il a fait dans son troupeau Les meilleurs Amen. Il a pris les meilleurs, mais les choses comme ça dans à lui-même il a voulu donner quelque chose de meilleur. Il dit, mais, il dit oh, Seigneur, il dit, mais ne mais passez pas. C'est pour ça que vous passez par votre serviteur. Laissez-moi vous laver les pieds. Ah que Dieu nous aide. Comme nous l'avons lu dans le chapitre 13, il dit, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre des villes de l'agneau dès avant la fondation du monde, l'adoreront nous avons les temps, peut-être, il dit, mais, mais nous restons d'abord sur Abraham, regardez comment Dieu parle à cet homme, il dit, mais toutes les familles de la terre, est-ce que vous entendez C'est écrit, hein? je, je le dis avec vous, hein? toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est merveilleux que, que l'homme entende cela, effectivement, que Dieu... Peut-être qu'il entendait, peut-être qu'il prêtait, peut-être pas, je ne sais pas s'il y avait, mais là, c'était quand même assez fort. Alors si nous allons dans Galate, comme nous le disions, effectivement, là, Galate au chapitre 3, je pense que c'est cela. Galate au euh, chapitre 3, je pense que c'est cela. Oui. Ah. Ah, merci Seigneur. Il nous dit ici, Galate chapitre 3, verset 6, il dit. Comme Abraham crut à Dieu. Et que cela lui fut donc imputé à ah, justice. Vous vous souvenez Quand il lui a parlé, n'est-ce pas Il dit, mais je m'en vais sans postérité. Mais tu m'as dit que tu me béniras. Mais Dieu lui dit, mais viens ici. Lève les yeux vers les ciels contre les étoiles. Vous vous souvenez ah, Alors Abraham crut le Seigneur notre Dieu, cela lui fut donc. Dis, mais, et cela lui fut, je dis, mais, oh, verset 7, Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ce n'est pas n'importe quelle foi. Parce que, oh homme, oh, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les, les démons les croient aussi. Vous avez bien entendu Les démons les croient aussi. Et ils tremblent. Une foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Alors vous voyez, Abraham n'avait pas une, ce genre de foi en fait. Ah oui, c'est quand même important que nous comprenions cela. Parce qu'il dit, mais reconnaissez que ceux qui ont. Non, pardon, reconnaissez que donc ceux qui sont. Ceux qui ont la foi. Qui sont, qui... Enfin, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Qui sont donc fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Que... Voyez-vous que quand Dieu parle effectivement, dans la plupart des temps, il ne parle jamais des choses charnelles. Il n'a pas de vision, parce que bon, je veux que vous compreniez ce que cela veut dire quand vous entendez cela, vous me regardez, mais dans Jean chapitre 8, ils ont dit que nous sommes de la procédure d'Abraham. Vous vous souvenez Le Seigneur les, les a dit, mais si vous étiez la procédure d'Abraham, vous m'aimeriez. Okay. Il dit, il fait bien que reconnaissez donc ceux qui sont, que, que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont donc fils d'Abraham. Donc qui ont la foi, mais avoir la foi d'Abraham, parce qu'il dit, mais Abraham, ça il ne l'a pas fait. Donc cette foi n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais c'est une chose qui est ancrée en vous. C'est-à-dire que pour vous, Dieu ne peut pas se tromper. Est-ce que vous comprenez Amen. Non, non, Dieu, Dieu, Dieu, il ne peut pas... Quand il a dit une chose, s'il a dit ça et que moi je crois cela, il ne peut pas se tromper. Même si je ne vois rien encore qui m'arrive. Mais je ne peux pas dire que non, ce n'est pas possible. Non, dis Dieu ne peut pas se tromper. Puisqu'il a dit, effectivement, il va l'accomplir. Bien sûr. La Bible nous dit qu'Abraham, lui, il a espéré Amen. contre toute espérance. Amen. Donc, il n'y avait même pas un comprimé. Ou il peut dire que, bon, même si on a prié pour moi, j'aurais un comprimé. Ou je vais boire quand même un petit liquide. Donc, non, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas sur quoi il pouvait s'appuyer pour dire que, oui, ça va, on a prié, je vais rentrer à la maison, mais vais me, me remplir avec tous les comprimés qu'il y a, ça va les beaucoup, médias, me disent Alléluia. Blanc. Non, non, non, il n'y avait pas ça. Et puis son corps était déjà aussi usé. Comment faire revenir le conquérir Donc comment, comment il va le faire? Comment il va le faire? Il peut pas. Vous pouvez faire tous les bottons, ce que vous voulez, mais à l'intérieur, c'est déjà usé. Oui, mais espérant contre toute espérance. Et une pleine conviction. Amen. Mais oui, donc, quand on dit une pleine conviction, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Vous voyez que c'est pas, c'était pas un jeu comme si, bon, on va et on fait. C'est pour ça, frère et sœur, on ne reçoit pas. On n'avance pas. Il n'y a pas quelque chose qui se passe. Parce que, quelque part, nous ne croyons pas vraiment. Nous pensons croire. Mais en fait, nous ne croyons pas. Parce que la foi qui vient de Dieu, c'est une foi, mon frère et ma sœur, qui peut t'amener... Tu veut, tu ne peux pas t'accrocher à autre chose et nous avons le temps de continuer dans le livre, après le chapitre 13 nous allons voir quelque chose si Dieu le permet. mais nous retournons dans, dans cela aussi comme on dit dans Galate, on dit que c'est vrai ça que ça c'était la Romain, on dit que espérant contre toute espérance ayant une pleine conviction il ne considéra point que son corps était déjà usé bien que avec les yeux il voyait le, les yeux lui faisaient voir qu'effectivement que tu es déjà usé. Il ne considéra point que son corps était usé. Et Car il, il avait cette assurance que ce que Dieu promettait, il était aussi capable de pouvoir donc l'accomplir. et Alors, dans Galate que nous avions ici, que nous lisions, il nous fait part effectivement de cela. Il dit, verset 7, il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont donc fils d'Abraham. Vous se c'est? Vous allez comprendre plus loin. Aussi donc, l'écriture prévoyant que Dieu... Est-ce que vous avez d'abord que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham Vous comprenez ça Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. C'est pour ça qu'il a dit ici, que Dieu soit béni, que toutes les familles de la terre seront bénis en toi Dieu quand il s'exprime effectivement il sait parfaitement très bien ce qu'il dit et pourquoi il le dit s'il a prononcé c'est par là effectivement que la chose doit s'accomplir s'il ne l'avait jamais prononcé ça ne devait pas s'accomplir Maintenant, vous pouvez comprendre effectivement que la Genèse est un livre important parce que c'est là que Dieu a prononcé des choses qui doivent s'accomplir, bien sûr que oui les commencements, c'est ça. Donc il fallait que Dieu exprime. C'est pourquoi l'homme qui son Père et sa mère, et puis on a trouvé ça aussi, Père aussi, ben, chapitre 5. Ah oui, messieurs, c'est écrit. Il a dit, donc ça doit s'accomplir. Ça veut dire que pendant toutes les âges qui vont passer, depuis tout ce période, cette parole-là, effectivement, vous avez remarqué quand même que dans Genèse, chapitre 3, 15, il dit, je mettrai inimitié entre <laughs> toi et la femme, entre ta possibilité et... La sémence aussi de la femme. Est-ce que vous comprenez J'espère que vous comprenez. Genèse, il en a parlé. Ça veut dire que tout au long de tout le passage, Dieu est bon, hein? il est merveilleux. Hein? L'humanité a été gardée par cette parole-là. Parce qu'il a parlé de la sémence de la femme. Aussi longtemps que la sémence n'était pas venue, rien ne pouvait se passer. Jusqu'à ce que la sémence arrive. Je ne sais pas si vous saisissez en fait. Dieu, lorsqu'il prononce une parole, c'est sûr et certain qu'il doit... Parce que regardez très bien, la parole qui était venue... Je, vous, je vais vous donner un exemple. Parce que vous me regardez, j'ai comme l'impression que vous ne saisissez rien. Regardez, il a dit une chose. Je mettrai une amitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Vous vous souvenez, non bah, Maintenant, ça c'était le Genèse chapitre 3. Maintenant nous arrivons, Genèse chapitre 6. Toutes les pensées du cœur des hommes étaient tournées vers le mal. Dieu a décidé de fois à quoi De tout détruire. Mais si Dieu avait tout détruit. Alléluia. Maintenant vous comprenez que Dieu vous bénisse. C'est ça que prêtez seulement attention. Si Dieu avait tout détruit, cette parole-là ne serait pas accomplie. Alors, qu'est-ce qui a de Dieu Mais la parole-là Parce qu'il fallait que la femme vienne et qu'il a la sémence. Oui, monsieur, c'est vrai. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas un jeu, la parole de Dieu. Nous ne sommes pas assis là pour entendre une musique, frère. C'est pour notre âme, notre salut, pour que notre intérieur reconnaisse qu'il est vraiment vivant. Je dois le croire, même s'il neige, que je suis dehors comme ça. S'il a dit que la neige va s'arrêter, elle va s'arrêter. C'est ce que Dieu fait de nous en fait. C'est pour ça que Dieu n'a confiance en personne. Si ce n'est qu'en lui-même. Oh Dieu est la parole. Donc Dieu a confiance en sa parole. Il n'a pas confiance dans un prophète, dans un.. Non, non, non, non. Confiance en lui-même. Parce qu'il sait que s'il a déclaré la parole, sa parole est fidèle. Dans toutes les circonstances, elle va passer. Mais en fait, c'est elle qui garde toute la ligne. Mais c'est sûr et certain. Depuis le début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui fait l'histoire C'est la parole de Dieu. Bien sûr que oui. Alors, ici, il nous dit, nous continuons dans Galate, effectivement. Regardez ce qu'il nous fait par exemple. ça nous dit, okay. « Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait. » Vous voyez tout ça Prévoir que Dieu va justifier. Est-ce que vous comprenez? Alors nous sommes passés par la période aussi de la loi. Ce il dit, mais prévoyant que Dieu justifierait, vous allez comprendre, hein, qu'il justifierait les païens, donc ceux qui n'avaient même pas été comptés comme étant fils d'Abraham. Non, je les païens, par la foi, à d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. C'était quand, c'est le moment-là, effectivement, c'était quand Abraham était encore dans ce contrée-là. Il dit, toutes les nations seront bénies en toi. Donc déjà à ce moment-là, Dieu voyait déjà la foi et aussi la grâce divine. Bien sûr que oui. Or, nous devions passer d'abord, l'étape serait en fait de passer par la conscience jusqu'à ce que nous arrivions par la loi, les sacrifices, effectivement. c'est pour ça que les gens, quand ils vivaient selon, dans ce stupé de la loi, effectivement, pour les santé, c'était la fidélité. Parce que Dieu nous a donné, c'est « Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. » Voilà, quand Dieu ouvre, il dit « Non, non, non, non, non, la loi n'était pas la fidélité, c'était un pédago pour nous conduire à la vision que Dieu avait depuis le début. » Alors il dit de sorte que, verset 9, que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont donc sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la loi, par la foi, c'est écrit, non même dans l'Ancien Testament. Et puis, le continue, il dit, dit, il dit dit, dit, dit, or la loi, pour ne prête pas de la foi, mais il dit que celui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « maudit quiconque est pendu au bois. » Afin que la bénédiction d'Abraham, vous entendez maintenant Je ne sais pas si vous suivez, parce qu'on a dit qu'Abraham et toutes les feuilles de la terre seront bénies en toi. Quand il disait en toi, qu'est-ce que Dieu voyait Parce qu'Abraham était un un un, un, un, un, un, un, un, un pêcheur. Est-ce que vous comprenez et Oui, bien sûr. Mais quand il disait, toutes les femmes seront bénies en toi. Mais de quelle manière C'est pour ça qu'on doit comprendre Dieu, effectivement, d'une manière assez spirituelle. Il faut que Dieu s'exprime. Oui, qu'il nous fasse comprendre la chose avec nos séditions. Parce que regardez très bien. J'espère que vous suivez. Il dit. Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu donc malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque compte épanouit au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et plus loin, plus loin, plus loin, on nous a fait comprendre une chose, effectivement, que je veux que vous puissiez lire aussi. on Nous pour continuer. C'est dit, frère, mais ben c'est 15. Je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme et nulle par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à qui Et à qui aussi Vous suivez Et il est dit, j'aime cela, hein Il n'est pas dit, et aux postérités. Parce qu'il en a beaucoup. Non, non, non, non, non, non. En fait qu'on comprenne pourquoi on appelle que tous les fers seront bénis en toi. C'est important. Il dit, il n'est pas dit en postérité comme si c'était de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire, voilà la bénédiction d'Abraham. C'est sûr et certain. C'est par là que toutes les nations de la terre sont bénies. Parce que oui, bien sûr, c'est la promesse de Dieu qui s'est accomplie, qui s'est accomplie par Christ notre Seigneur, effectivement, parce qu'il est la postérité. Abraham, c'est selon. Vous connaissez, vous comprenez cela parce que vous, vous pouvez vous poser la question, mais regardez très bien. Et ici, il nous dit, nous pouvons lire cela, verset, euh, verset, verset 20, 25. Non, verset, verset, verset 26. Il nous dit quoi Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, nous continuons. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous suivez Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité de qui D'Abraham. Ah, C'est là que maintenant nous ces deux paroles s'accomplissent donc à Abraham effectivement comme Dieu l'avait dit, donc nous revenons dans l'écriture que nous avons lue tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse de, de, de, chapitre 13 afin que nous comprenions. Oh, regardez très bien là vous avez compris effectivement que quand Dieu a appelé Abraham, voilà comment ça s'est passé pour Abraham, maintenant chapitre 13 d'Apocalypse, nous comprenons qu'effectivement que cela montre effectivement les temps dans lesquels nous nous trouvons parce qu'ici il est bien décrit que, puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes, dix diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que j'avais vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons donnaient sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors, nous avons bien compris que tout ce qui s'est passé, effectivement, tous les empires sont passés, les puissantes autorités sont passées, effectivement, et tout cela se sont maintenant incarnés dans la dernière période dans laquelle nous nous trouvons. Ah, frère, nous savons, je sais que vous connaissez. Vous avez bien remarqué qu'effectivement, que c'est dans la dernière période dans laquelle nous nous trouvons. Évidemment, comme l'écriture, Dieu est merveilleux parce que <coughs> ces livres ont été écrits et cette parole aussi que j'en ai pu recevoir, mais il y a des centaines d'années auparavant, lointain. Oui, ce n'était pas aujourd'hui que cela a été écrit. Je veux juste votre attention, s'il vous plaît. Ce n'était pas aujourd'hui que cela a été écrit. Mais des centaines de milliers de auparavant, bien longtemps, auparavant, longtemps. Et puis quand même, on regarde, effectivement, si regardez, avant même qu'on arrive à Jean, on avait effectivement aussi et Daniel, longtemps, temps de Nebuchadnezzar et tout ça et tout, le roi, comme vous le savez. Et c'est là que le Seigneur, notre Dieu, montre à Daniel, <rire> Les visions qu'il a pu voir, effectivement, la première bête, la deuxième, la troisième, et puis il a crié en disant Mais quand j'ai vu le quatrième, il était effroyable. London, london il dit Terrible, effectivement, il dit Mais donc il a vu tout le passé, mais il est quatrième, il dit Mais celui-là, il, il m'a impressionné. Il avait des cantons, il avait tout ceci, on a que tout ce qui était dans les autres, effectivement, se sont retrouvés. C'est important, mon frère et ma soeur, que vous puissiez vous secouer pour comprendre ces choses. Et ce pas de l'histoire, c'est la réalité dans laquelle Dieu nous place, en fait. Il était tellement prédit qu'il dit, mais ce n'est pas possible, c'est tellement effroyable. Alors là Maintenant que l'ange qui était là lui vient, lui dit que mais je vais donner l'explication de cela, effectivement, bon, le quatrième animal, ce sera le quatrième royaume. Il a bien utilisé le futur. Ah, qui existera. Pas qui a existé, mais, mais qui existera sur la terre. Vous comprenez cela Bien sûr que oui. Donc, il va exister. Donc, il va exister Donc, sur la terre. Il va. Alors, vous remarquez très bien. Et alors, là où on a donné une description de cet un, un dernier empire, effectivement, qui, qui existera sur la terre, démontrant, effectivement, aussi comment les choses sont. Et surtout aussi, on nous dit qu'il va broyer il va, il va briser ce sera quelque chose de terrible effectivement aussi. Donc si déjà euh, Daniel dans cette vision qu'il a vue il a eu peur effectivement de cette quatrième bête, je ne crois pas qu'il aurait désiré vivre dans cette période-là. Que <rire> Dieu te bénisse. Il okay, a dit non. Et c'est vrai. Je ne pense pas qu'il aurait aimé vivre là-dedans parce qu'à voir déjà comment il était et aussi entendre aussi. On lui dit que voilà comment il va, il va bouiller, il va faire ceci, si, si, il va. Je crois que vous vous souvenez, non Daniel chapitre 7. Il fera la guerre au sein, et ceci, c'est bon. On voit même qu'il va même faire la guerre au sein, il va la vaincre. Puis avec la corne qui sortira avec une bouche là, qui va commencer à pouvoir proférer des blasphèmes et tout ça. Vous connaissez cela, non Donc tout ça, on le décrit, mais un homme il va dire Mon Dieu, je ne peux pas m'en. J'ai dit Mais je plains ceux qui vont vivre à ce moment-là il dit, j'espère qu'ils vont voir que c'est mon conscient à ce moment-là, parce qu'il parle effectivement de croyants. Mais dans cette période, effectivement, il n'y a pas seulement de croyants qui vont vivre. Ce sont des peuples. C'est pour ça que vous avez remarqué une chose. J'espère que vous allez saisir, parce que peut-être que vous allez continuer plus tard. Mais c'est important que ce soit, vous comprenez quand même. C'est pour ça que vous avez remarqué une chose, que quand on a lu chapitre 13 d'Apocalypse, on a fait une description quelque part. Regardez très bien. Ici, il nous dit, et là, je pense vite, voilà. Verset 6, il dit, elle, « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans les ciel. » Vous vous souvenez de quel on parle, non C'est la bête, hein Ok. Verset 7, il dit, « Et il lui fut donné de faire la guerre au saints et de le vaincre. » Maintenant, écoutez très bien le verset suivant. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu. Vous entendez bien Toute tribu, hein? tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, <rire> il lui a été donné l'autorité sur toute tribu, toute nation, toute langue. Effectivement, ainsi. Et comme on dit qu'il va broyer. je vous en prie s'il vous plaît, frères et sœurs. <rire> C'est une chose qui est très importante que vous puissiez comprendre. Parce que ça donne l'impression qu'on commence à trouver des choses normales. C'est là que vous perdez de vue. Parce que frères et sœurs, vous ne devez pas combattre contre la vérité, contre la parole de Dieu. Non, vous devez marcher avec la parole. Parce que ce que nous sommes, ce que vous voyez, parce que les gens sont regardés, mais c'est vrai, frères et sœurs, dans les saintes écritures, quand nous lisons, nous trouvons la réponse à tout ce que nous pouvons voir. Alors si tu es un fils de Dieu, tu ne vas pas combattre ce que la Bible dit. Peu importe les explications que tu peux me donner, vous allez voir, je vais y arriver rapidement. Vous allez voir vous-même, pour que vous puissiez comprendre. Et regardez très bien, il dit, mais il lui fut donné. Et c'est qui en fait celui-là Mais bien c'est cet empire, effectivement, donc, dans lequel nous nous trouvons d'ailleurs, vous savez cela, non La quatrième bête, donc la dernière en fait. Hein? Vous comprenez, non Et c'est, c'est bien dans quoi nous nous trouvons. Nous, Daniel avait vu, en son temps il avait vu, et c'est nous qui devons être là. Quand il a écrit, mais c'est effroyable, c'est ceci et cela. Eh bien, dans cet effroyable là, nous étions donc là lorsque cet empire existera. Donc nous étions là. Donc nous sommes là. Que Dieu te bénisse. Donc nous comprenons que la parole de Dieu est la vérité en fait. Et nous sommes dedans effectivement. Et bien quand nous sommes dedans, frères et sœurs, levons notre tête et regardons effectivement comment ça se passe. Parce que nous ne sommes pas des païens. Nous les étions, mais Dieu nous a sauvés. Il a fait de nous son peuple. Pour que nous puissions avoir les yeux ouverts. Maintenant avec les yeux de fils de Dieu. Regardons maintenant. Dans l'empire dans lequel nous nous trouvons, parce que c'est un empire. Qu'est-ce que nous voyons Qu'est-ce qui se passe parce que par rapport à ce que la parole de Dieu a eu à pouvoir dire pour ces temps Regardons, pas avec les yeux charnels, effectivement, on doit faire... non, non, non, non, avec les yeux spirituels. Regardons. Qu'est-ce qui se passe, effectivement Qu'en est-il Parce que vous justifiez souvent ce qu'il ne faut pas justifier. C'est vrai vous ne pouvez pas justifier ce qu'il ne faut pas justifier. Quand la parole de Dieu nous a profité Je vais le dire, il faut qu'on qu soit honnête avec sa parole. La parole, vraie. On n'est pas des politiciens. Parce que dans la politique, on n'a pas de manière de pouvoir le faire. Nous, on doit défendre la vérité. Si Dieu l'a dit, eh bien, ça doit être comme ça. Regardez. Vous vous souvenez, regardez très bien. Alors, il dit ici, un, un, verset saint il dit. Et tous les habitants... Il est bien, dit est bien, tout. Hein? Vous suivez Tous les habitants de la terre l'adoreront. Donc, quand on parle de l'adoration, vous comprenez ce que ça veut dire Il y a l'admiration, il y a l'acceptation. La, la, la, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui c'est-à-dire que l'appréciation de ce qu'elle est. Parce que ce que la bête fait, on apprécie, on est dedans, on, on veut... C'est-à-dire que c'est la chose qu'on est d'accord Bien sûr. On a tellement, parce que, puisqu'on est d'accord, tout ce qu'il va faire, nous sommes tous des temps. C'est la Bible, frère, c'est pas moi, c'est la Bible, parce qu'on peut dire, frère, moi, j'ai lu dans votre Bible, à vous, les choses qui concernent les temps dans lesquels vous et moi, ici, nous sommes. Frère, il ne faut pas défendre des saletés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pour l'amour de Dieu, frère. Quand ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. On ne peut pas. Non, non, non, frère. Regardez bien. Dis, dis, dis, dis, tous les habitants de la terre l'adoreront. Parce qu'on participe à cela. On est dedans, mon frère. C'est un grand danger. On ne se rend pas compte. Le diable, il est fin. Malin. Vous avez remarqué, frère, C'est pas, vous avez fait attention. Je surveille les temps pour vous. Qu'est-ce qui. Il était qui ici. Vous qui dites que nous aimons Dieu. Frère, il faut savoir qu est -ce qui vous adorez. La bête, la bête, regardez, c'est d'où vient donc, vous la regardez très bien, on lui dit ici, si, regardez bien, on lui dit, eh, eh, <rire> je, je, je vais dire verset 1, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ce cornes dit diadème et sur cette têtes des nom de blasphème. vous vous souvenez non dites nous l'avons lu avec vous. Ah, merci, merci au moins il y a quand même mon frère qui est là. Vous vous souvenez plus Nous avons lu avec vous quand même dans, dans, dans, dans le livre de Daniel quand même, montrant la, la, la, la, la similitude de cela. Bon, alors on dit. Il dit, il dit, mais la bête que je vis était semblable à un léopard. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Vous vous souvenez Maintenant, regardez les versets suivants. Le dragon lui donna quoi Sa puissance et son trône et une grande autorité. On lui dit bien que tous les habitants de la terre l'adoreront. Oui, c'est vrai. Parce que, regardez très bien, verset 3 dit, mais, et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre, écoutez bien, toute la terre était dans l'admiration. Pas du Seigneur, non. Derrière, qui c'est La bête. Et ils adorèrent le dragon. Maintenant, vous voyez, frère. Ah oui, parce que c'est lui qui était derrière qui a donné tout ça à la bête, effectivement, ben les gens ne voyaient pas tellement très bien. Mais maintenant, tellement qu'ils ont tellement été en admiration, en admiration, et ils ont fini par voir adorer même Satan. C'est pas moi, c'est dans la Bible, frère. Vous direz qu'il nous raconte jamais. C'est écrit, frère. Il y en a très bien. D'abord, on nous dit ici, le verset de Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Qu'est-ce que le dragon cherche Mais c'est parce qu'il veut toujours être adoré. Depuis le début toujours. Il veut que l'homme l'adore lui. Pas Dieu. Vous suivez Et, si, et j'ai vu de ses têtes comme, comme blessés à mort, mais ça blessure, mon terre fut guéri. Et toute la terre était à libération derrière la bête. Derrière la bête. On, on admire ce qu'il fait. On est content de ce qu'il fait, des progrès qu'il fait, tout ça. Bien sûr que oui. Tout ce que vous entendez aujourd'hui, qu'on veut faire des bulles, les faire des saisies, les faire rentrer pour que les gens puissent arriver à vivre éternellement. C'est un programme qui n'est pas de l'histoire. Hein. Non, Google a bien investi là-bas avec des scientifiques qui sont cachés quelque part. Ils sont même révélés maintenant qu'ils puissent. Enfin, on l'a même sorti. Ils sont là, effectivement, mais pour fabriquer ces choses-là qui sont qui remplissent, en fait, Il faut le rôle des globules rouges, globules blancs. Je pense que c'est là, oui. Pourquoi Parce qu'en fait, quand les cellules sont. Ils viennent, en fait, avec des possibilités, je crois qu'il pour pouvoir régénérer. Et ça. Comme ça, l'homme euh, vit toujours. Bah, vous me regardez comme si je raconte des histoires. Allez taper dans votre chose. Hein. Vous allez le voir, effectivement. On vous le dit combien ils mettent des millions là-dedans parce qu'ils sont riches et ils veulent. Parce que les gens qui sont riches qui ont de l'argent, tu as gagné aujourd'hui 130 millions. Est-ce que tu veux mourir Je ne pense pas. Tu vas tout faire pour rester, même si la mort t'attire. Non, attends. Non, tu veux toujours quoi C'est vrai. Parce qu'à cause du million. Tu veux manger, tu veux boire. Mais en fait, tu mangeras ces millions. Bref, on ne va pas rentrer dedans. Mais bon, alors oui, je surveille les temps, ne vous inquiétez pas. Il dit, écoutez bien verset 4, il dit, et ils adorèrent le dragon. Vous connaissez chapitre 12, non Les dragons. Il est ici, on nous le dit ici, on nous montre ici qui il est, chapitre 12. Vous tournez la page. Et, et nous voyons ici, hein, et, et, et on nous dit ici, un verset, verset, verset, verset Permettez-moi, hein, de dire verset 1. un grand signe parut dans le ciel une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Vous la connaissez, hein Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans le douleur de quoi de l'enfantement. Un autre signe parut donc encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, n'est-ce pas Rouge. Ayant combien Sept têtes et combien de cornes Dix cornes. Et si sept têtes, c'est quoi Diadème. Vous vous souvenez, non vous vous souvenez, non et, et puis on dit, sa, sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. Ils étaient sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait donc enfanter en fait de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Vous voyez bien que c'est l'Apocalypse, hein Vers la fin, vous comprenez cela J'espère que nous l'avons. apparaissi. Alors, elle nous continue. Et l'enfantin, un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant, finalement, elle va dire. Et la femme s'enfuit donc dans les déserts, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fut nourri pendant 1260 jours. Vous connaissez cela. Il y eut guerre donc dans les ciels, Michael, ses anges combattirent contre les dragons. Toujours les dragons, hein. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée, aussi. Et il fut précipité, les grands dragons, qui c'est et comme on appelle, j'aime la Bible. Elle hein. aime bien clarifier les choses. Les serpents anciens, appelés qui ça bien. Et qui encore bien. Eh bien, on ne peut pas là. il n'y a pas l'ombre de doute. Bien. Mais on ne peut pas dire, c'est probablement, je vais interpréter. Non, il n'y a pas d'interprétation. Il est dragon, c'est lui-même appelé les serpents anciens. C'est le diable et Satan lui-même. Tu as besoin d'explication Non. Donc, tu sais que si tu adores les dragons, tu adores les serpents anciens. Amen. Tu adores donc le diable lui-même et Satan lui-même. Alors comment tu, tu peux louer J'ai loué l'éternel. Comment veux-tu louer l'éternel Et de l'autre côté, tu as la main avec admiration. Bien sûr que vous. Que Dieu nous aide. Amen. Nous ne pouvons pas être comme tout le monde, frère, parce qu'elle est, est en train de pouvoir que. Je vous en supplie, parce que parfois vous pouvez penser du mal. Mais c'est votre vie. C'est votre vie. Frère et sœur, nous devons être détachés. Que Dieu nous aide. Amen. <rire> Ay, que Dieu nous aide à pouvoir savoir qui nous sommes et de quelle manière effectivement, nous devons nous traiter nous-mêmes aussi. Je cours vite, effectivement. À regarder, nous retournons ici. Regardez ici, dans le chapitre 13, évidemment aussi. Alors on dit, mais oui, verset 8, Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Vous voyez comment tout s'est écrit, effectivement tous les habitants de la télé parce qu'ils vont tomber dans l'admiration de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est en train de pouvoir faire. Mais il faut, il faut voir des, des exploits qu'on accomplit dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Bien sûr, vous, vous avez aujourd'hui une voiture dit, voilà, euh, va là-bas, euh, ferme-moi des courses là-bas, la voiture va, on fait les courses, on met dedans, la voiture vous revient. Mais la voiture, vous n'avez pas entendu qu'il y une voiture téléguidée non, c'est sûr. Vous parlez avec votre voiture, vous conversez, et ceci, et puis vous vous dites bon voilà, d'ailleurs, vous n'avez jamais fait attention au GPS? GPS. personne ne sait personne passer du GPS aujourd'hui. On rentre, on met dedans, je vais dans la rue, euh, soit je mets dis, rue, rue, rue, rue Métis, à, à Gant, tu es par exemple là-bas, à Gand, tu vas à la rue Métis. Et il va te dire tu sors, tu tournes ici à droite. Et même maintenant, quand il y a les embouteillages, ah oui, il te dit non. Il ne faut pas prendre ici parce que c'est bouché. Prends le petit chemin ici. Donc la machine est en train de vous conduire. Or à l'époque, quand nous on s'est ah nous on a eu ça. Hein? On veut partir quelque part. Seigneur, le chemin nous ne connaissons pas. Que Dieu nous dit, on va aller voir notre frère qui est là-bas. On a la carte ici. Mais aidez-nous, Père, parce que parfois les chemins, ceci... Et vous, et vous démarrez, vous partez. Vous sentez, vous sentez seulement quelque chose il vous dit prenez à droite vous continuez, vous avez vu la prenez à gauche, et puis vous prenez, oui, quand il dit Amen, c'est parce qu'il a vécu cela. Et puis, vous vous arrêtez, vous ouvrez quelque part, là, vous arrêtez arrêtez, en fait, vous êtes arrêté quelque part, là, et vous n'entendez plus rien qui vous dit quoi que ce soit. Et vous dites, oh, mais je suis encore... Ogre. Et puis vous dites, Monsieur, je cherche chez Jean-Philippe Moustaki, Jean-Philippe Moustaki, mais c'est là où vous êtes, Monsieur. GPS, parfait. Ah oui, c'est bien, c'est bien ici, là. Donc, le Seigneur vous a conduit... On vivait par la foi. Aujourd'hui, on a pris cette foi. Ah oui, tu as ta foi dans les GPS. J'ai pas dit non, faisait pas. Voilà mon frère, que Dieu te bénisse. Mais tu as ta foi dans les GPS. Donc ta foi est dans les GPS. Petit, ne fonctionne pas. Mais il rentre quand même. Je dis, mais frère, tu as oublié que tu es un fils de Dieu. Si les GPS ne fonctionnent pas, tu as Dieu. Qui est le grand, plus grand que les GPS. Qui va me te montrer des raccourcis comme ça, papa, papa, boum, tu y es. Est-ce que vous comprenez Voilà comment on nous a lourdi en fait. Parce que, frères et sœurs, regardez, si les gens sont dans l'admiration de la technologie aujourd'hui. Ouvrez, ouvrez, ouvrez vos yeux comme des fils de Dieu, pas comme des gens faisant partie de ce monde, mais comme des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a été dit pour sept ans Parce que vous pouvez tomber l'admiration de ce que la bête est en train d'être parce qu'il montre et montre encore davantage. Oui la capacité militaire, c'est capacités ceci, ça bien sûr, quand les armes, bien sûr, frère, il faut qu'il monte en puissance et qu'il dit. Oh, remarquez, frère, afin que vous puissiez comprendre. Vous avez remarqué l'expression qui a été utilisée l'endance là, dans, cela, dans, dans ceci. Regarde bien dans le chapitre 13. Je vais peut-être m'arrêter si Dieu le permet. Peut-être continuer après, mais il est très bien pour que vous puissiez comprendre. Chapitre 13 d'Apocalypse, verset 4, il dit ceci. Et ils adorèrent les dragons. Maintenant, ils l'adorent. Hein? Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête, ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc elle a démontré sa puissance, son autonomie, sa façon de que l'homme tombe en admiration. On peut mais, mais qui peut, avec, avec tel armement, avec toute cette sophistication, vous avez, vous êtes là même avec des, des, des, des, des, des missiles qui vont là-bas, avec des, des drôles qui vont partout, qui peuvent mettre. mais, mais, mais c'est une puissance énorme. Mais alors dites-moi quand les tsunamis viennent. Qu'est-ce qu'un drone peut faire contre le tsunami Il a beau être dans l'espace, effectivement... Eh ben, <rire> quand tout ce que tu entends des Katarina vient, effectivement aussi... Toutes ces maisons qui sont rasées... Alors, tu peux même avoir des drones dessus... Ça ne sert à rien Juste un vent C'est pour que nous puissions... Dieu veut nous rappeler... Que ne soyez pas séduits parce que vous voyez... Il dit, je suis plus que capable Avec un petit vent, je peux tout détruire Même les drones, oui monsieur Quelle est la bombe qui peut détruire les, les, les tempêtes Qui peut me le stopper Qu'au sujet des béton, il va passer dedans. Vous voyez, juste, Enfin fait que, que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que nous avons besoin que Dieu continue à pouvoir nous parler. Parce que s'il ne parle pas, frère, nous ne verrons pas là où nous sommes. Parce que, je termine par là, regardez très bien, il dit que toute la terre, <rire> toute la terre est couverte par les ténèbres. Mais sur toi, Amen. sur toi, la terre entière est vraiment dans les ténèbres. Oui, oui messieurs, mais sur toi, l'éternel s'élève. Et puis il dit, mais lève-toi, sois éclairé. Prêt, frère, on ne peut pas être comme tout le monde, suivre. Aussi. Non, frère, nous sommes dans une période tout à fait difficile. Amen. Mais frère, on doit faire très attention. Amen. Parce que le diable, très bien, pourquoi on a appelé effectivement les serpents anciens Mais c'est parce que c'est la séduction. Les serpents, c'est lui qui a séduit Eva dans les jardins. Vous vous souvenez Si nous allons, parce que le temps est court, si nous allons dans les chapitres 20, qu'est-ce qu'on nous dit effectivement Que l'ange est descendu avec une grande chaîne, il a scellé pour dans la Bible les grands abîmes. Pour quelle raison il dit Mais afin qu'il ne séduisit plus les habitants de la terre Toujours la séduction. Mais il va venir avec des choses qui sont un dans la main. Ah, c'est bon. Et puis, on va prendre comme on entend. Mais frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ne combattez pas la parole de Dieu. Ne combattez pas ce que Dieu vous dit. Mais c'est vrai, ça. N'allez pas non plus dans la mauvaise direction. Et Dieu nous aide. Il a dit... Les habitants de la terre, ils vont y passer, admirer, glorifier, bien sûr, adorer même. Il faut entendre les commentaires qu'on fait. Mais toi, parce que, mais toi, parce qu'on nous parle bien que c'est une puissance. Ah oui, les dragons, ont donc le dragon a donné sa puissance, son autorité. Donc, effectivement, pour que tu puisses échapper à cela, c'est quand même pas facile parce qu'on dit que tous les habitants de la terre vont quoi ils vont l'adorer, accepter. Vous voyez jusqu'où la porte du Dieu, sauf ceux qui ont été inscrits dans ce livre-là Des vie de l'agneau des avant et moins des avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi, mon frère? C'est pour ça que vous voyez que nous avons le combat. Oh, je pense qu'on pouvait prendre un dimanche pour ça. Hein? On en a besoin. Hein? On veut connaître. Hein? Que nos yeux s'ouvrent. Hein? Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. N'écris rien. Je t'aime. Je suis avec toi promesse suprême qui soutient ma foi Amen oui la sombre vallée, je t'aime mon roi merci Père plus terre oui L'âme me consuline. je t'aime mon roi, merci, je marche avec mon sauveur. Non, jamais, non, jamais, jamais tous seul, nous t'aimons, mon sauveur béni. Non, jamais tout, tout seul. Jésus m'en sauve, mais Mes gardes, jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Oh. À court, subtil, inconnue, des pays m'entoure. Plus près, gloire à toi. Oui, qui est dans le foyer. mon sauveur béni mais rien courage je suis toujours avec toi non jamais non jamais tout seul non jamais tout seul God. Nous te dire merci notre Père. Tu es celui qui nous rassure, mon sauveur. Tu es celui qui nous console, mon bien Père Saint-Dieu. Si tu n'étais pas là, mon bien-aimé Seigneur, nous étions et nous serons aussi des nombres de tous ceux-là qui avancent dans la mauvaise direction. Mais tu nous as accordé la grâce de pouvoir réellement t'avoir, mon roi, de nous éclairer. Dans un temps comme celui-ci, mon bénévole Père Saint-Dieu, nous, nous avons besoin de toi encore, mon Soba. Merci pour ce que tu es. Merci encore pour ta lumière, mon bénévole Père Saint-Dieu. Merci encore pour ton soutien. Merci encore pour ton secours. Oh Dieu, ta présence ne fait jamais défaut, Seigneur. Je veux dire ta parole à toi, que tu es celui qui m'a s'éteinti d'or, mon bénévole Père Saint-Dieu. Tu es toujours présent pour pouvoir nous éclairer, pour pouvoir nous, nous parler, nous soutenir encore davantage. Je te remercie encore pour ce temps. Je prie encore pour ton peuple, mon roi. Réveille-nous encore, mon bien aimé Seigneur. Ah, nous voulons vraiment te chercher comme jamais auparavant, mon bien aimé Seigneur. Je t'en supplie, c'est l'idée de notre cœur encore, mon bien aimé père Père-Saint-Dieu, de voir réellement comme tu veux que nous puissions voir, parce que nous avons beaucoup dormi, mon bien aimé Seigneur. Nous voulons avoir les yeux ouverts encore, mon aimé père saint -Dieu. Pour regarder les choses de la manière que tu veux que nous puissions regarder, je t'en supplie mon roi. soutiens nous mon sauveur. Et comme nous le chantons jusqu'à la mort, nous, nous te serons fidèles. Peu importe qu'on qu nous prive de tout, peu importe comment. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te rester fidèles jusqu'à la mort, mon béni, mon Père Saint Dieu. Dans ces mois, nous sommes venus sans rien. Nous te remercions, mon béni père, mon Dieu, de as accordé la grâce d'avoir la foi dans ta parole à toi, mon béni Seigneur. Personne ne peut nous enlever cela, mon sauveur. Oh, nous t'aimons, mon béni père, mon Dieu. Tu as dit, ils vous haïront, ils vous teniront devant les, les synagogues, les tribunaux. C'est vrai, mon béni, mes Seigneur, à cause de ton nom, mon sauveur. Nous voulons rester attachés à toi et à croire en ta parole à toi, mon béni Seigneur. Oh Dieu, peu importe que le monde commence à se doucir, le monde commence à aller dans la voie qui n'est pas la tienne, mon béni, mon père, mon Dieu. Nous voulons rester fermes. Dans ta parole à toi mon Seigneur. -nous -nous, mon Seigneur, pardonne-nous et soutiens-nous mon Sauveur. nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de toi pour pouvoir nous guider encore davantage, nous tenir encore sur ce chemin, oh que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, nous t'aimons Père et nous avons du respect à ta parole, nous avons du respect à ton nom, nous ne voulons pas défendre les choses de ce monde, nous voulons simplement défendre ce que la parole de Dieu nous dit et ce que la parole de Dieu nous donne, parce que c'est ce que toi tu dis qui est bon, mon mon Seigneur. Pardonne-nous encore et soutiens-nous, Père. Quand tu dis la chose arrive lorsque tu ordonnes, elle doit vraiment exister. Bénis ton peuple, bénis chacun de nous, soutiens-nous et encore, mon roi. Merci, merci mon sauveur, merci mon maître béni. Oh, que tu nous donnes encore la paix, la force encore davantage, afin que nous puissions surmonter les mal. Seigneur, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, dans la souffrance, dans l'épreuve dans laquelle il passe, que nous passons, Seigneur, nous avons tous besoin de toi. C'est vrai, au devant de personnes Dieu, nous voyons encore la mer rouge, mon bénévole, pas de Nous voyons ce qui se dresse devant ton peuple, mon roi, mais nous traverserons, mon bénévole Seigneur. Viens-nous en aide et soutiens-nous. Je t'en supplie, pardonne, mon roi, et nous acceptons de marcher avec toi. Et merci de ce que tu as fait de nous, ce que nous sommes, le pauvre, nous l'acceptons, le régé, nous l'acceptons, mais aimé Père oh, oh ce monde n'est pas notre monde, comme les enfants ont chanté. merci, ce lieu n'est pas notre lieu, mon béni aimé Père saint Dieu. C'est vrai. Merci, Seigneur. à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Nous t'aimons, mon Père, nous, nous, nous voulons encore notre amour, notre engagement à ton endroit, à ta parole, à toi, mon béni aimé Seigneur, pour te servir, parce que personne ne veut rester ici, dans ce monde, mon Père. Garde chacun de nous, soutiens-nous, fortifie Père, pardon, pardon pour tout Père et, et accorde-nous cette grâce de marcher avec toi. Nous te remercions pour tout, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.